L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est trop souvent considérée comme acquise dans la fonction publique, mais c'est faux. 62% des agents de la fonction publique sont des agentes. Le service public est en réalité en grande majorité assuré par des femmes. Décider de geler le point d'indice, c'est décider de bloquer les salaires des femmes. Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont de 28% en moyenne. Ces écarts persistent aussi dans la fonction publique, par exemple 15% de moins à l'éducation nationale. On pense souvent que c'est impossible avec des grilles de salaire. Mais on oublie les primes, les heures supplémentaires, le temps partiel. Et les métiers les plus féminisés et les plus essentiels sont les plus mal payés dans notre secteur. La CGT porte le combat de l'égalité salariale. Dans les ministères et sur le terrain, il y a urgence à l'imposer.